Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de simulation et rendu 3D en FX avec quelques conseils de base. Premier conseil, bien connaître les différents types de rendu 3D que l'on peut obtenir et comment les associer visuellement en compositing, rendu volumétrique, particulière ou encore surfacique. En conséquence, bien connaître les moteurs de rendu travaillant dans ces domaines et le bon logiciel de compositing comme Nuke par exemple qui associera bien ces différents types de rendus pour obtenir un visuel complexe. Pensez au grain. Deuxième conseil, à partir de la définition du visuel recherché, élaborer le bon pipeline de production avec une connaissance précise des techniques et des logiciels comme RealFlow, Maya et Krakatoa. Bien connaître les solutions de chaque logiciel, mais aussi, important, les imports-exports entre logiciels. Troisième conseil, n'hésitez pas à rechercher de nouvelles solutions avec les mises à jour des logiciels 3D. Et enfin, Quatrième conseil, important, pensez toujours que les FX est un savant mélange de technique et de créativité.